Bonjour, le service de prêt entre bibliothèques, ou PEB, a pour vocation de faire venir et de mettre à votre disposition des documents non disponibles dans les bibliothèques strasbourgeoises. Ce service est gratuit et s'adresse à tous les lecteurs inscrits à la bibliothèque de l'INSA Strasbourg, à toutes les personnes inscrites dans un autre établissement universitaire français souhaitant accéder à de la documentation se trouvant dans notre bibliothèque. Dans ce cas, vous devez impérativement vous adresser à la bibliothèque universitaire dans laquelle vous êtes inscrit, qui nous fera parvenir votre demande par courriel. Pour faire une demande de PEB, allez dans l'onglet « Utiliser nos services » et cliquez sur « Faire venir un document prêt entre bibliothèques. Vous pouvez faire venir un livre, une thèse, ou un article de revue. Pour la demande d'un livre ou d'une thèse, cliquez sur ce lien, saisissez au moins les champs obligatoires du formulaire et envoyez la demande. Pour la demande d'un article de revue, cliquez sur ce lien, saisissez au moins les champs obligatoires du formulaire et envoyez la demande. Vous serez prévenu par mail de l'arrivée de vos documents qu'il vous faudra retirer à la bibliothèque. Pour tout renseignement, contactez-nous